savoir ce que vous faites dans votre entreprise. Tricobat, c'est un groupe d'abord de construction de maisons individuelles, créé en 1972, dont le siège est à l'ANILIS. C'est un groupe où il y a 380 collaborateurs et qui fait aujourd'hui 110 millions d'euros de facturation. Dans le cadre de cette activité, on réalise à peu près 1000 maisons individuelles par an, 150 expansions, et puis on est aussi industriel dans le monde de l'ossature bois et de la construction en bois pour le compte d'autres clients que, que Trécovat. Comment euh, l'entreprise anticipe l'évolution euh, du marché On est une entreprise innovante et qui a toujours, qui a toujours essayé d'avoir un coup d'avance. Donc je prends la, la maison basse consommation, euh, ce n'était pas une obligation, pour autant il y a eu la réglementation 2012 qui devenait une obligation. Nous avons démarré, nous, quatre ans avant les autres, à faire de la maison économe en, en énergie. Pour cela, il n'existait pas de formation. Nous avons montré des cycles de formation pour nos artisans. Nous avons fait l'ensemble du process et l'ensemble de l'ingénierie pour construire et concevoir ces maisons. Euh, et pour ça, effectivement, ça veut dire que nous préparons nos collaborateurs à ça et les formons à ça. Nous préparons les artisans qui travaillent avec nous à ces sujets. Nous formons l'ensemble de nos collaborateurs, y compris bureaux d'études, à faire en sorte d'appréhender ce type de sujet. Donc c'est très en amont que les choses se préparent. Et effectivement, notre préoccupation, c'est bien de préparer, les hommes pour les futures réglementations de demain et être capable de les, de les capter de manière satisfaisante parce qu'une entreprise ne fonctionne que si elle prend des affaires et qu'elle prend des marchés Est-ce que vous recrutez de jeunes à l'année on fait, euh, on fait un certain nombre d'embauches tous les ans. En fait, on est 380, donc euh, on fait une trentaine d'embauches par an, en général, puisqu'il y a des jeunes qui arrivent, il y en a d'autres qui s'en vont, qui veulent continuer à évoluer, qui changent de région. Donc on, on embauche beaucoup de conducteurs de travaux, euh, des, des, des, des dessinateurs avant projet, des dessinateurs en bureau d'études, des maîtreurs ou des économistes de la construction. Nous avons une équipe aussi là-dessus, et en septembre, nous avons fait trois embauches. Euh, nous, bien évidemment, nous recrutons également des, des commerciaux. Euh, voilà un petit peu les, les types de métiers dans lesquels on embauche. Et puis après, on a nos ouvriers également de production. Donc ça nous, a, ça nous arrive à d'embaucher également des charpentiers ou des étancheurs. Voilà. Vous recrutez à partir de quel niveau d'études on aime bien recruter au niveau à peu près BTS parce que les postes chez nous sont, sont très autonomes. Donc on a besoin de, de gens qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée au système et, et, et dans la façon de fonctionner. Le premier critère de recrutement c'est celui-là, ou alors euh, également on aime beaucoup recruter sur la personnalité. Donc euh, il faut un certain niveau, ça peut être en dessous du BTS, si la personne a une bonne personnalité, on est aussi prêt nous à former des gens pour nous accompagner. Une bonne personnalité pour Tricobat, c'est une personne qui correspond aux gène de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours le, le goût d'aller un peu plus loin que ce qu'on ferait habituellement dans le monde de la construction, c'est toujours chercher la solution qui serait différente, innovante et qui permet de poser les choses. On a coutume de dire que dans nos collaborateurs, ce qu'on apprécie, c'est qu'effectivement, ils viennent soumettre des idées, faire des propositions pour que l'entreprise avance. Et aussi comme ça qu'elle avance, hein. c'est pas que le dirigeant d'entreprise qui fait des propositions et tout le monde fait. Il y a un bouillon de culture et d'échange et c'est bien l'état d'esprit dans lequel on travaille. Donc, euh, des personnalités, je dirais, introverties qui se cantonnent à faire et à exécuter ce qu'on leur demande, c'est pas véritablement ce qu'on leur recherche. On cherche des gens qui, au contraire, un, vont s'épanouir chez nous, deux, euh, vont avoir envie de pousser la machine et, et que Tricobat, euh, bah, ils puissent aussi apporter la pierre à l'édifice. Bonjour, je m'appelle Eva Faudra-Lesson, j'ai fait une formation en d'agencement, j'ai passé un CAP. Euh, J'aurais voulu savoir euh, en quoi consiste euh, votre processus. Donc bonjour, Yannick Monz, chargé d'affaires rénovation, rénovation dans sa globalité chez Tricobat. Euh, j'ai une formation de maîtreur euh, économiste bâtiment, dessinateur et conducteur de travaux, ce qui me permet donc euh, d'appréhender dès le départ, euh, premier entretien chez le client, euh, le projet dans sa globalité. Hein, donc à savoir aujourd'hui la rénovation énergétique bâtiment, euh, second œuvre et euh, grosses œuvre. Donc euh, tout corps d'état. Voilà. Le maîtreur, c'est une domaine euh, cherché ici. Est-ce que c'est un poste recherché, que, ouais, un poste recherché Oui, donc euh, effectivement, nous avons besoin donc, de parties euh, donc, des maîtreurs, de parties techniques et parties euh, commerciales. Donc c'est vrai que sur la rénovation, c'est un secteur encore plus particulier que le neuf, puisque ça nécessite euh, une, partie, une connaissance technique et, et commerciale aussi euh, pour appréhender au mieux le, les travaux chez le client. Vous avez fait quoi comme parcours donc parcours, ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis le bâtiment, donc euh, j'ai fait donc, une formation de 4 ans, donc euh, maîtreur, économiste bâtiment, dessinateur et conducteur de travaux. Quel est votre parcours euh, Donc, pour mes études, j'ai fait un BTS génie civil, spécialité bâtiment, donc c'était à Brest à Dupludhomme, et ensuite j'ai travaillé pendant 6 ans euh, chez un maître d'œuvre, dans le nord du Finistère, et puis au bout de 6 ans, j'ai trouvé que le travail n'évoluait pas tant que ça, c'était un peu rébarbatif, un peu la même chose au fil du temps, du coup, j'ai euh, envoyé des CV vers des constructeurs, hein, Et puis, Trécobat a euh, relevé mon CV, j'ai passé un entretien. Et j'ai trouvé qu'effectivement, lors de l'entretien, ça me convenait mieux, en fait. Ça, ça semblait être beaucoup plus riche. Et euh, il y avait un bureau recherche et développement. On avait différentes architectures, parce qu'entre la Bretagne et Sud-Loire, c'est totalement différent. Il y avait le bois, le tradit, les maisons mixtes, les extensions qui commençaient à arriver. Je m'étais dit qu'au final, euh, ça serait beaucoup plus intéressant. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des contraintes dans votre métier en tant que dessinateur, j'ai vraiment l'impression qu'on est au centre, euh, au centre du, de Trécovat en quelque sorte. On est en rapport avec euh, les avant-projeteurs, qui travaillent juste avant nous, qui, font la, euh, qui définissent les besoins du client en quelque sorte, au niveau pièces, etc. Chambre, dans chambre, dans le niveau. On est en contact avec les conducteurs de travaux, hein, les commerciaux et les assistantes également. Donc, et entre, dans tout ça, il y a également les mettreurs. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est en contact avec tout le monde. Donc, euh pas facile à gérer ouais. du coup, c'est beaucoup de contraintes à, à gérer au quotidien mais c'est ça qui est, qui est intéressant en fait quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le contact humain c'est tout aussi intéressant que la technique ou les contraintes d'urbanisme au final quoi. Quel type de chantier êtes-vous amené à diriger Alors moi je suis en plus spécialisé en tant que conducteur travaux dans le groupe Trécovat, dans, dans tout ce qui est grande maison, déjà on va dire supérieure à 200, 250 000 euros. Je fais aussi du tertiaire. Euh, style euh, comme en cabinet dentaire, etc. Euh, ou euh, de tout ce qui est aménagement de bureau. Enfin, et, et combien de temps ça vous prend à, à faire euh, ma, ce, ce métier Il faut à peu près 10 ans à peu près pour bien maîtriser euh, envie de dire, tous les corps d'État, sur, sur la base. Donc que ce soit le terrassement, le gros œuvre, donc tout ce qui est couverture, étanchéité, charpente, parce que bon, on a des charpentes à trois plat, c'est simple. On peut avoir des charpentes comme ici, donc qui demandent aussi quelques connaissances. Donc il faut pouvoir épauler aussi les sous-traitants et leur expliquer comment il faut faire. Est-ce qu'un jeune comme moi peut espérer être très covède oui, bien sûr. Nous, on prend, euh, beaucoup, on prend régulièrement des jeunes pour, on va dire, euh, les former et en même temps, ben, une fois qu'ils ont fait leur formation, euh, ben, ils puissent démarrer tout seuls euh, avec un tuteur euh, sur le chantier. On prend beaucoup de, de formations, enfin de licences euh, en alternance.